Salut les Crypto aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée aux NFT. Plus précisément, aujourd'hui on va s'attaquer à la plus grosse market de NFT qui n'est autre que OpenSea. Pour que vous vous rendiez compte un peu de l'ampleur de cette Marketplace, dites-vous que mois de novembre dernier, la Marketplace avait réussi à vendre pour plus de 10 milliards de NFT, ce qui est énorme. Chose encore plus dingue, une étude venant de dapradar.com montre que la valorisation moyenne d'un NFT vendu sur la Marketplace est d'environ 847 dollars par NFT. Ces chiffres sont sans doute boostés par des collections qui atteignent des volumes énormes de transactions avec des ventes qui atteignent à des membres plusieurs millions, mais en général plusieurs centaines de milliers de dollars. Euh, comme le Hardblocks et euh, la collection vraiment connue de singes euh, au nom imprononçable de Board Ape Yatch Club, aussi euh, connu sous le sigle BAYC, qui est vraiment connu. Maintenant que j'ai votre attention, on va passer à la découverte de l'application, c'est parti Là, vous vous demandez peut être si vous aviez vu notre précédente vidéo pourquoi on utilise OpenSea alors qu'on vous avait dit de ne pas utiliser. Si vous étiez débutant, en fait, c'est parce que maintenant, ils ont intégré le réseau Polygone, qui est une surcouche au réseau Ethereum et qui permet en fait de faire des transactions pour trois fois rien. Du coup, ça, ça rend OpenSea une super app si vous êtes débutant aussi comme Rarible. Bon, en tout cas, si vous voulez interagir avec OpenSea, il va vous falloir des ETH. C'est le seul moyen de paiement que vous avez sur la plateforme. Vous avez le choix entre les ETH et les VRAP ETH. Les VRAP ETH, en fait, ça va être des ETH qui sont mis dans un petit truc pour vous permettre de l'utiliser sur Polygon. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ça. Euh, pour les acheter, il va falloir aller sur euh, 1 inch, ça marche très bien. Vous aurez juste besoin de mettre le réseau, on va aller regarder ça. Il n'y aura en fait même pas écrit WETH pour WRAPETH, mais juste ETH, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut le savoir en fait quand vous allez les acheter. Bon, du coup, on va sur 1 inch. Voilà. Là, euh, surtout, il faut que vous ayez un wallet. Le wallet, on avait fait spécialement une vidéo là-dessus pour vous montrer comment le créer. Je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas encore de wallet. En tout cas, nous, on est bien connecté au bon réseau. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller cliquer sur Polygon Network. Euh, là, il y a votre solde en mati qui sera affiché. Et maintenant, il va falloir configurer la transaction pour avoir bien ce qu'on veut. Nous, ça va être Dumatic. Euh, du coup, euh, la, notre réserve de valeur. Vous, si vous avez autre chose, j'en sais rien, des USDT, des USDC, euh, n'importe quoi d'autre, il faudra mettre votre paire vers l'autre paire qui est l'ETH. Du coup, on, on choisit ETH. Voilà. Et en fait, là, c'est bien des vrais ETH parce qu'ils sont sur le réseau polygone. Et c'est le seul moyen d'avoir des ETH sur le réseau polygone. Là, on va mettre. Euh, on va aller en prendre 1,5. Bon, ça ne représente pas grand chose, hein, mais c'est juste pour vous montrer comment il faut faire. Là, on fait swap. Euh, on va laisser tout comme c'est et on va confirmer la transaction. Voilà, maintenant c'est fait. Il faut juste attendre que ça soit bien validé par le réseau. On va aller tout de suite sur OpenSea. Voilà, c'est validé. On va pouvoir aller euh, constater notre solde sur la plateforme. Ici en fait vous allez voir euh, les options pour vous connecter, là c'est votre wallet, vous aurez sûrement besoin en fait d'accepter la connexion à votre Metamask, je vous invite à le faire, nous on voit voilà on a l'équivalent de 2,60$ euh, du SDT et il faut bien que ce soit des ETH, vous voyez, ça sera écrit ici. Vous avez aussi l'option d'ajouter directement des fonds euh, grâce à cette option, euh, mais on ne vous la conseille pas trop. Euh, ils vont sûrement vous prendre beaucoup de frais. Mieux vaut passer directement euh, via Binance, ou ce genre de truc. On a justement fait une vidéo là-dessus. Euh, je vous invite à aller la regarder euh, si vous ne savez pas encore comment faire, comment ajouter du coup euh, des euros et acheter euh, vos premières cryptos. Bon la particularité d'OpenSea, c'est le fait qu'il est centré sur la création de collections. Euh, vous allez voir en fait quand vous allez faire des recherches sur OpenSea. Euh, si je tape, j'en sais rien, euh, Spider-Man, et bien en fait, il va me proposer des collections, des comptes, euh, des items, en fait, ça va être euh, des œuvres, mais euh, il ne va pas en fait me finir en fait, ma phrase en me disant Spider-Man et me faire ma recherche. Non, en fait, il va vraiment me centrer sur la collection et vous verrez qu'en fait, vous êtes vraiment incité en permanence à acheter des œuvres dans des collections ou créer vos propres collections. Un compte, c'est quoi en fait C'est un utilisateur comme toi et moi. Si on va, j'en sais rien, sur, euh, aller sur des connus, voilà, Bord, Elon Musk. Et bien là, on va tomber sur son compte et on va voir les différentes œuvres. Et on peut aussi remarquer des trucs importants. Euh, par exemple, là, il y a un badge. Et ce badge, il correspond à quoi En fait, c'est euh, la marque de vérification de la plateforme OpenSea. Ça, c'est vraiment un gage de confiance pour vous dire que vous pouvez acheter une de ces œuvres, une des collections de ce compte, parce qu'il a été vérifié et il y a de grandes chances que vous ne vous fassiez pas arnaquer avec des fausses œuvres qui auraient été euh, volées d'autres artistes. Pour être éligible et pouvoir avoir, vous aussi, ce badge de vérification, c'est assez compliqué. Euh, si là, je vous lis en fait la liste des raisons pour lesquelles vous pourriez l'avoir, il euh, faut être actif, avoir fait plusieurs achats et des ventes de NFT, naturellement. Il faut avoir une adresse email qui soit configurée, avoir une photo de profil, une bannière configurée, en fait c'est le truc qu'on voit là-haut. Et ne pas avoir enfreint les lois de la plateforme récemment. Voilà, que des trucs assez naturels. Au final, si on lit un peu entre les lignes des règles, on voit en fait que c'est un peu fait au cas par cas, en fonction de si vous avez un peu de notoriété, et bien ils vont vous, vous mettre le badge pour un peu booster les ventes de votre, de votre collection, de votre compte, pour eux aussi en fait qu'ils puissent faire de l'argent, parce que oui, sur Open en fait ils vont prendre à chaque fois un pourcentage de vos ventes ça représente 2,5% de chaque transaction et au final quand on voit les volumes qu'il y a sur la plateforme ça leur fait quand même un sacré chiffre d'affaires. On n'est pas vraiment rentré dans les détails d'une collection et pourtant je vous ai dit c'était vraiment le point central d'OpenSea. Une collection c'est quoi C'est un ensemble d'oeuvres qui vont être mis à disposition par un artiste avec un nombre d'items limité par exemple là si je vais sur celle dont je vous parlais en introduction euh, Board Ape Yatch Club. On va tomber, en fait, voilà, sur les différentes informations qui concernent cette collection. On voit qu'il y a 10 000 items, 10 000 œuvres. Il y a, on voit le nombre de possesseurs de cette collection. Il y en a 6 300. Et on voit aussi la valeur minimale requise pour avoir une œuvre. En ce moment, le, le minimum... Ils appellent ça le Floor Price, c'est vraiment au niveau du sol quoi. C'est 99 ETH qui représente déjà une sacrée quantité d'argent au cours actuel, ça représente à peu près 300 000 dollars. C'est une grosse collection et on voit aussi le volume tradé total qui représente 383 000 ETH. Bon, je vous épargne le calcul, c'est juste monstrueux. Sur la page de la collection, vous pouvez aussi retrouver différentes informations telles que le site web de euh, la collection. Là, sur BYC, il y a vraiment un truc qui est vraiment super stylé, avec un endroit un peu, un peu premium pour les gens qui possèdent un NFT. Mais on ne va pas rentrer dans les détails de ça. Après, vous avez le Discord, vous avez Instagram, vous avez Twitter. Et vous pouvez aussi bah, report la, la collection si vous trouvez qu'il y a des problèmes. Si vous envisagez d'investir en NFT, je vous conseille vraiment de faire vos recherches, de vérifier qu'il est bien vérifié. Il y a le badge parce qu'il y a de grandes chances que vous fassiez avoir où tout le monde va vous dire oui achète des NFT et tout mais lequel déjà parce que la plupart en fait vous, vous n'arriverez jamais à les revendre parce qu'ils ne valent que la, la valeur que vous leur donnez en fait c'est vachement subjectif des, des goûts que vous avez et de si vous pensez que euh, cette œuvre vaut de l'argent ou non Du coup, maintenant, si vous voulez aller acheter un NFT, vous avez plusieurs options. Il va y avoir différentes façons de le mettre en vente et du coup, pour vous, de l'acheter. Par exemple, là, si vous voulez acheter un NFT de cette collection, bon, qui ne vaut pas très cher, là, c'est que 30 ETH, ce qui fait 90 000 dollars, euh, vous pouvez placer, en fait, une offre. Parce qu'en fait, celle-ci, elle a été placée comme œuvre à une enchère. Vous avez en fait jusqu'au 30 juillet 2022 pour proposer un prix d'achat pour cette œuvre. Et en fait, ça sera celui qui sera le plus haut, qui remportera l'œuvre. C'est une des possibilités d'achat. Vous voyez là, on peut place bid, placer une, une enchère. Vous mettez le prix, il faut mettre du coup au dessus de l'enchère qui a été donnée par l'autre personne. Vous mettez genre 50 ETH, vous acceptez, vous faites convert ETH et en fait, ça a placé votre offre pour l'achat du NFT. Ça a bloqué vos ETH jusqu'à la fin de l'enchère. Ensuite, un autre truc important de la plateforme OpenSea, c'est les stats. C'est dans cet onglet-là. Ici, vous allez pouvoir retrouver en fait les dernières collections, celles qui ont voilà, le, le top trending, celles qui ont les plus gros volumes, celles qui font parler d'elles en ce moment. En ce moment, on a Azuki, que je ne connaissais pas, qui, qui monte on va aller regarder ce que c'est. Et euh, voilà, c'est un bon moyen, en fait, de découvrir des nouvelles œuvres, de nouveaux euh, projets et de pouvoir, euh, si vous le souhaitez, investir. Parce que je pense que c'est vraiment dans cela qu'il y a vraiment de l'avenir et euh, vous n'avez pas vous retrouver avec une œuvre que vous avez acheté plusieurs milliers de dollars en fait, qui dans un an ne vaudra plus rien. Vous n'allez jamais réussir à la revendre. De toute façon, on consacrera une vidéo, voilà, là-dessus sur les différentes façons de trouver une œuvre même si euh, on n'est pas des experts là-dedans, mais on peut vous donner déjà des petits euh, des petites astuces là-dessus. donc du coup, on va aller vite fait voir, en fait, les autres types d'offres qu'on peut retrouver. Euh, et en même temps, ça va nous permettre de voir les différents filtres de recherche. Par exemple, là, si je tape Spider, et que je vais regarder du coup, du coup les différents NFT qui sont liés à ce, ce mot-clé, je vais pouvoir retrouver dans les filtres euh, le statut. Où en fait, on va voir est-ce que c'est une nouvelle offre qui vient d'être publiée, est-ce qu'on peut l'acheter tout de suite, est-ce qu'elle est vraiment en vente, ou euh, juste quelqu'un la possède et il la montre Après, il y a est-ce que c'est sur euh, On Auction, ça veut dire est-ce que euh, c'est sur Enchère et s'il y a déjà eu des offres disponibles, par exemple, là, on va voir Buy Now. où Ça va être différent des enchères où là, on va pouvoir en fait tout de suite placer une offre et l'obtenir tout de suite si on a euh, l'argent nécessaire pour l'acheter. Là, vous voyez, elle, elle vaut 114 000 dollars. Si je l'ai possédé, j'aurais pu directement faire une offre, valider. Mais par exemple, voilà, il faut posséder les fonds. Vous allez retrouver aussi le prix. Vous pouvez mettre un prix minimum, à un prix maximal. Vous avez le choix entre mettre comme monnaie soit un stablecoin, l'USD, soit des ETH. Ensuite, vous avez la collection euh, voilà, filtrée par collection qui sont présentes sur ce mot-clé. Ensuite, vous avez la chaîne. Vous avez soit Ethereum, Polygon ou Clayton. Voilà, ça va vous permettre de savoir si vous allez payer ou non des frais avec Ethereum et si vous avez un peu des préférences par rapport à la chaîne sur laquelle serait stocké le, le NFT. Ensuite, vous avez les différentes catégories. Et euh, vous avez un sale in où vous allez pouvoir retrouver en fait les différentes euh, cryptos qui vont vous permettre de l'acheter en, voilà, en vous rappelant à chaque fois que euh, de toute façon ça sera converti en dollars pour que vous ayez une estimation de la valeur euh, du NFT. Bon, maintenant vous avez un petit peu euh, les, les différents euh, détails pour vous permettre d'acheter une œuvre, on va aller regarder maintenant comment en créer une. En fait, c'est un peu comme sur Aribel. Vous avez voilà un onglet ici Create et vous allez pouvoir mettre les différentes informations qui concernent votre. Œuvre. Là, vous allez d'abord commencer par mettre en fait le visuel. Par exemple, moi, je vais mettre une petite photo sympa que j'avais gardée en mémoire euh, dans, sur mon bureau. Voilà. voilà, juste une petite connerie. Hein. Là, vous devez lui mettre un titre. On va mettre Chien cool. Euh, un lien externe si vous le souhaitez. Voilà, c'est pour euh, donner un peu plus d'informations. Euh, à vos acheteurs, à vos potentiels acheteurs, les gens qui pourraient être intéressés, qui voudraient avoir des informations supplémentaires. Nous, on n'en a pas. On pourrait mettre le lien de notre chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez mettre une description, en fait, pour donner un peu plus d'informations, un peu de contexte, pour donner à la, à la personne l'envie d'acheter votre œuvre. Bon, ensuite, on arrive dans l'onglet « Collection euh, ». Nous, on n'en a pas. Mais si on voulait en créer une, en fait, vous avez juste besoin de passer votre souris ici, d'aller sur « My Collection », on va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Du coup, quand vous créez votre collection, en fait, ça revient un peu à créer un profil. Vous allez devoir mettre la photo, le logo, en fait, de votre collection. C'est ce qui s'affichera à côté de chacune des œuvres. Vous aurez aussi l'image, ça, c'est en fait ce qui s'affichera euh, sur l'écran d'accueil, dans, euh, dans le listing des différentes collections. Ça va être une image plutôt carrée. Euh, la, la bannière, c'est ce qu'on avait vu aussi pour euh, l'autre collection qu'on avait regardée, là, la BAYC, avec les, les différents euh, singes. Ensuite, il y a le nom de la collection, l'URL c'est euh, en fait si vous voulez euh, rajouter un peu des trucs sur l'URL qui est créé par OpenSea euh, bon c'est à vous de voir hein. ensuite il y a la description euh, qui va décrire votre œuvre voilà donner envie aux gens d'acheter et il y a les différents liens dont on dont on avait parlé bon je vous laisse découvrir tout ça vous allez voir c'est très euh, simple d'utilisation c'est assez bien expliqué. Ensuite, il y a un dernier petit truc là, c'est explicit and sensitive content. C'est au cas où, si vous mettez des trucs, je sais pas, avec de la drogue, du sexe ou ce genre de trucs, il faut le marquer parce que sinon, euh, il risque de vous enlever votre œuvre. Bon, on revient à la création du NFT. Nous, du coup, on ne va pas rajouter de collection. Par contre, on peut quand même mettre certains trucs. C'est euh, les propriétés. En fait, euh, votre œuvre peut avoir certaines propriétés. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt de le mettre juste pour une œuvre c'est plutôt pour un ensemble, une collection. Parce qu'on va pouvoir par exemple, euh, j'en sais rien, si vous avez mis euh, des soldats, et bah, chacun pourrait avoir une arme différente, avec un nom différent, mais voilà, qui est toujours la même caractéristique. J'en sais rien s'il euh, y a une arme qui est plutôt rare, une arme qui est moins rare, ainsi de suite. Ça c'est à vous de voir. Il euh, y a aussi euh, des niveaux, par exemple s'il avait de la vie, si cette carte après va pouvoir servir sur un jeu, et bah, vous pouvez lui mettre, je sais rien, des, des points d'attaque différents, euh, des points de vitesse. Tout ce genre de choses, Alors vous avez un, un nombre de, de petites choses comme ça que vous pouvez personnaliser pour créer euh, de la personnalisation sur vos œuvres. Un autre point euh, assez intéressant, c'est le « Unlockable Content ». Ça, en fait, ça va vous permettre de, de cacher certains points de votre NFT. En fait, seulement la personne qui aura acheté votre œuvre pourra euh, débloquer certains contenus euh, spécifiques, d'autres visuels, un accès, un, un lien ou un mot de passe vers une plateforme que vous auriez euh, spécialement réservé pour ses utilisateurs. Ensuite, il y a la supply. En fait, ça représente le nombre de copies qu'il y aura de votre œuvre. Par défaut, en fait, elle est configurée à 1 pour Ethereum parce que euh, Ethereum, avec les ERC 721, ne propose qu'une itération en fait de votre NFT quand vous le passez en fait à autre chose que 1 ce n'est plus un ERC 721 mais ça devient un ERC 1155 euh, bon, ne retenez pas tout ça là pour l'instant on s'en fiche un petit peu tout ce que vous devez savoir c'est voilà ça change un petit peu euh, le type de NFT il y a des choses qui vont devoir changer avec ça mais pour l'instant vous c'est pas vraiment pas de votre niveau retenez juste que vous avez la possibilité de le changer pour le faire en fait faut passer à Polygone là vous pouvez du coup euh, mettre 12 vous revenez à Ethereum et voilà, maintenant, c'est configuré sur 12. Euh, nous, on va rester sur Polygon parce qu'on ne veut pas payer de frais. On va faire ça. Et ensuite, il y a une dernière option qui est vraiment importante. Là, c'est freeze metadata. En fait, lorsque vous allez créer un NFT, toutes les metadata, c'est toutes les données qui sont reliées à votre œuvre, ce qui est en fait la description, le titre, le média, qui est vraiment le visuel de votre œuvre. qui peut être une vidéo, un JPEG, un PNG, ce genre de choses. Et ben bah, tout ça en fait va être stocké sur la plateforme OpenSea et va rester en fait un peu modifiable. Si vous voulez le changer ou si la plateforme avait des problèmes de base de données, ça serait totalement perdu. Et ça, pour euh, un détenteur d'œuvres, c'est grave en fait. Ça perd tout le, le principe de la blockchain, de sa durabilité, et de sa valeur et du fait qu'il ne pourra jamais être changé au cours du temps. C'est pour ça que si en fait vous activez Freeze Metadata, cette fois, les données vont être stockées sur un système de fichiers partagés qui s'appelle IPFS pour Interplanetary File System, un, un nom grandiose. Mais en fait, c'est le fait de stocker vos fichiers sur un système un peu comme une blockchain de nœuds qui sont un peu à travers le monde où votre fichier va être répliqué et ne sera jamais perdu sur lequel vous allez pouvoir aller chercher vos MetaData. Par contre, activer les, les MetaData, ça entraîne des coûts parce qu'il va falloir payer les différents serveurs et tout. Vous allez payer juste une fois, ça va être les, les frais de transaction en fait. Et pour ça, comme ils le disent, vous devez d'abord créer le NFT. Ensuite, vous pourrez revenir sur la page de NFT et modifier ses MetaData. Nous, on va le faire, vous allez voir. Je fais Create. Là, ça va me faire, voilà, j ai, j ai, viens, je viens de créer mon chien cool. Vous avez vu la, la rapidité avec laquelle ça s'est fait, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas eu vraiment de transaction. Là, tant que l'œuvre n'est pas vendue, il n'y a pas de transaction avec la blockchain. Vous voyez, là, si en fait, je vais sur la, la page de, de ce NFT, que je vais dans les détails, vous verrez que dans Metadata, si je laisse ma souris, il nous dit en fait qu'à n'importe quel moment, moi, le créateur, je pourrais changer euh, le, le visuel de l'œuvre. La description et toutes les métadatas qui sont associées. Et ça, bah voilà, c'est un point important qu'il faut considérer. Et du coup, n'oubliez pas, en fait, quand vous achetez une œuvre, de regarder si les métadatas ont été freeze ou non, s'ils sont euh, voilà, bloqués ou non sur le système IPFS. Là, si je vais du coup dans, dans Edit, on va pouvoir retrouver euh, du coup, ce, ce truc de freeze metadata qui est maintenant activable depuis le, le moment où elle a été créée. Si je fais freeze comme ça, en fait, ça va me lancer une transaction. Euh, qu'il va falloir que je paye pour euh, le last stocker mes metadata dans ce système de fichiers partagés. Nous, on ne va pas le faire, on va laisser ça comme ça. Et je vous invite, vous, à faire vos tests. Bon, on arrive au terme de la vidéo. Je sais, on aurait envie que ça continue, on a envie que ça dure des heures, mais il faut que ça s'arrête. Hein. En tout cas, maintenant, vous connaissez les principales fonctionnalités de l'application OpenSea. Mais on a fait quelques impasses sur certains détails qui sont quand même vraiment importants et je pense que ça vaudrait le coup qu'on dédie une nouvelle vidéo. Par exemple, si vous avez mis en vente un NFT, vous ne pourrez pas augmenter le prix de celui-ci. Du coup, si vous avez mis en vente toute une collection et vous voulez augmenter le prix des œuvres, vous ne pourrez pas le faire. Sauf si vous enlevez tout, mais le problème c'est que s'il y a déjà eu une vente, bah, ça sera impossible. Du coup, toutes ces choses, elles sont nombreux, ces petits points importants et je pense que ça serait important qu'on y dédie une vidéo et ça arrivera très prochainement. Allez, les temps de se dire au revoir. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de mettre un commentaire pour nous poser des questions ou parler d'autres sujets et euh, abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne CryptoCN. Ciao